Salut guys, mon nom est JP, BMW Freeride Québec. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée d'été. On est à la vallée Bras du Nord, secteur Shannon. L'an euh, passé, j'ai eu une très bonne réponse pour des vidéos un petit peu plus longues. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter probablement aujourd'hui en hiver? C'est la trilogie des Nelson. Ça va être une vidéo qui va être assez longue. On va donc faire la côte Atioui, la Nelson Est, la Nelson Nord et la Nelson Sud. Et ça va être super de fun. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. alors... Ça ici, Nelson Est, je vous ai évité la première petite partie sur le bord de la rivière. qui n'est rien de plus qu'un petit chemin d'accès. On arrive à la guérite, juste ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement commencer à monter un tout petit peu la côte à Tiwi, mais pas au complet, juste un petit peu. Donc, par là-bas, et on va avoir accès à notre nouvelle montée qui a été réalisée en collaboration avec la vallée Bras du Nord. On a le sentier boréal qui a tracé le chemin et je dois... Souligner la collaboration de tous les bénévoles qui ont donné énormément de temps. Donc, mon ami Michael Anderson, lui qui est parti est mordu. Beaucoup de monde ont donné beaucoup de temps. Donc, monter Nelson Est, 6 km. Donc, ici sur la droite. J'ai entendu environ un 55 minutes pour monter. Un gros merci à la Vallée Bras c'est quelque chose que les déjà euh, espéré depuis longtemps. Très content de l'avoir. Euh, pour aller faire la nouvelle Nelson Est. Ça, guys, là... J'ai pas le droit de vous le montrer tout de suite. Mais ça, là... Ah! J'ai pas le droit de vous le montrer. Non, excusez. Hum, ça va être le fun! On a une bonne partie de notre ascension, de fait. On semble être sur le dessus de la crête. Donc, prenons note que j'ai jamais fait la Nelson Est. Ça fait que je ne connais pas beaucoup le secteur. Mais on est définitivement sur le dessus de la crête. Donc, euh, lorsqu'on est en bas, ils disent 6 km. C'est n'est pas 6 km de montée, c'est exemple. 4 km. Puis après ça, on a un petit peu de, de chemin comme ça ici, qui est un petit faux plat. Nous voilà arrivés. On a donc la côte à Tiwi qui arrive de par là-bas. On arrive de notre nouvelle montée, juste ici. Donc Nelson Est, par là-bas. Et si on regarde le chrono, sur ma montre brisée, 6,52 km à partir de l'accueil Shannon. Donc 1h05 à partir de l'accueil Shannon. Euh, J'ai commencé à monter la côte à E25, donc ça m'a pris 35 minutes montée. Euh, la côte, la nouvelle montée. Donc 35 minutes, euh, pas de pause, pas de pause. Je n'ai pas ressenti le besoin. Donc 35 minutes à un bon pace. Euh, je me bike, évidemment. Je suis en, en vélo musculaire. Donc 35 minutes montée. C'est probablement plus un 45 pour la plupart des gens, si vous prenez une petite pause. Alors, on s'en fait à la Nelson Est, première fois. Mais de voir ça. Je ferai une petite pause pour me reposer la papate. Et elle descend tout le long, il paraît qu'elle est super le fun. Ça nous amène au début de la Nelson Nord, tout de suite après. Donc, Riding Blind. J'ai quelques personnes qui m'ont fait remarquer que c'était n'était pas toujours le best de présenter une descente la première fois. Et je suis d'accord. Oh non, ça monte! Fuck! Ouais. Mais euh, ouais, c'est ça. Je tiens à souligner que de plus en plus, je tente d'aller faire la piste. Au moins une fois, avoir une première descente de fête. Euh, avant de me lancer pour le, la filmer. Des fois, c'est juste impossible, par exemple. Donc, euh, on vient faire le Nelson Est. C'est loin, c'est éloigné. C'est quand même une aventure venir faire ça. C'est pas quelque chose que je peux faire toutes les semaines. Comme vous avez pu remarquer, je roule beaucoup. <rire> je roule vraiment beaucoup. À beaucoup de places différentes. Fait C'est pas toujours une possibilité pour moi d'aller dans un centre 12 fois par année pour pratiquer une piste 6 fois avant de la, de la présenter. Donc, je fais de mon mieux pour vous présenter les plus belles images possibles. Des fois, ça sort très bien la première fois même des fois je retourne filmer une piste, une deuxième, une troisième fois puis ça donne que c'est la première qui est la meilleure donc on euh, a toujours dans notre petit chemin d'accès qui nous amène vers la Nelson Est Ah, fait que ça ressemble à du mountain bike ça je pense que c'est notre début ça ah. ouais, ça c'est définitivement du mountain bike Alors... La Nelson Est. Première fois qu'on l'a fait. J'ai aucune idée Hop, à quoi m'attendre. Mon collègues Gab de Mountain Park Québec qui avait sorti une vidéo ce printemps, je pense. Il disait qu'il avait fait sous la pluie et que c'était pas une bonne idée. Hey. Fucking cool. Oh. Wow, that's nice. Un beau petit single track. Okay. I'm going to sign the It's a little bit of the la grande ours, je dirais. say. It's a little bit of the vibe of the grande ours. un petit peu de l'ombre sur les côtés on va tourner plus haut en élévation trop oh. loin oh. c'est quoi pas faire là mais bon wow. beau petit single track toi donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre en termes de dénivelé. Je me doute qu'on a laissé un bon petit bout. Mais je ne crois pas qu'on perd toute l'élévation de la côte à Tui. Je pense qu'on termine terminer un petit peu plus haut. Parce que quand on monte vers la nord, on, on a un peu de montée à arriver avant d'arriver à la fin de l'Est. <rire> le footbike bike, c'était à Chicago. fait que le bike est seté pour faire du jump le bike est rapide pour mon setup de suspension le plus confortable mais de loin celui lui qui me donne le plus de support pour des... Euh, Wow. Des pistachos comme la Daddy. elle super-sweet! Wow! C'est fun, c'est rapide, c'est roulant! De la boîte sur les mollets! Ou devant les mollets, c'est pas devant les mollets, guys! Les filles, oui, c'est ça, excusez! Cette beau à 6 heures, euh, pas 4 heures du matin, pour aller travailler. Là, ça te paraît. Donc j'entendais des gens euh, à ma droite lorsque je commençais à descendre. Donc, oh là! Ça so court. Cool. Bon, eux devaient en avoir une bonne partie de fête. J'ai vu que mon setup de suspension n'est pas parfait. Ouh. Fait que j'ai à peine regardé, c'était quoi la classification de la piste? Je crois que c'est une noire. faut que c'est ce... une noir classique de VBN. Donc il euh, va avoir des segments. Euh, qui ressemble au euh, premier bout de la Nelson Nord. avant qu'on arrive à la rivière. Donc c'est long, c'est flowy, c'est rapide. Hop. Un peu de roche, un peu de technique. Mais c'est tu sais, n'importe quel rider qui euh, a un. Ouh Pas de flat, mon GP, t'es loin. Ah, oh, nice je ne pas si ça droppait ou pas. Dans le doute, toujours droppé. Je préfère dropper Puis ça se descendait que tenter de descendre si ça droppait. Hop! Ah. En fait, on a un premier feature plus avancé, cette espèce de drop là, qui est euh, alternatif. On peut donc passer à côté. C'est mon, mon, mon bonnet. Qui... ouais man, comment ça va? Ça va, toi? Yes, forme. Hey, yes. ça va oui, bien? Son frère. Oui, allô son frère, ça va bien. bien. Jean-Philippe, enchanté. Nice! Alors, je vais avoir une petite discussion avec des gens juste à côté du point de vue de la Nelson Est, que je vous ai presque pas montré. Excusez, on était, on était absorbés dans une conversation sur les e-bikes les e et, faites-vous en pas, on bâchait pas l'e-bike. Les deux gars étaient en e-bike. Des fois, on croise quelqu'un dans les pistes. Disons un enfoiré. Puis c'est facile de blâmer. Un oh, check l'e-bike e passé. » Ouais, c'est parce que l'e-bike e est drivé par une personne. C'est peut-être pas la, la monture, c'est peut-être la personne qui rêve. Je me fais rattraper. <rire> <rire> J'allais caler maudit e-bike. <rire> <rire> pas ce que vous voyez. Ouais, ouais, c'est ça. Check bien si tu fais un flat dans la de j'aurai rire moi et tout. Yes! C'est hiver, celle-là. Aïe ah. aïe aïe. Oh wow Yes, bonne ride! <rire> Donc, vous aurez compris le sarcasme. Voici la deuxième descente de la Nelson Est Hop. donc cette descente-ci vient être refaite selon ce que je vois Ah moi c'est terrible je devais être brutal dans une autre vie <rire> J'ai un désavantage en arrière de moi j'ai quelqu'un qui l'a déjà Ça ah. oh, c'est encore proche. <rire> C'est fait! On a une super belle descente ici à la de colline qui ne euh, fait pas penser à rien en particulier de, de la vallée ah, Le break est mal ajusté pour faire du technique God God Oh, j'ai manqué ce feature. Ça, c'est un drop. Proche, c'est proche! Il est rapide avec son e-bike! Lui il l'a déjà fait par exemple! Super belle descente! Donc, naturel que qu'est-ce que je connais de la vallée? Avec mon collègue en arrière. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Oh, je peux en mode DH par exemple, ça, ça pourrait m'aider Oh, <rire> t'as déjà dit à faire par exemple <rire> Hop <rire> Oh, je me fais pousser dans le cul, pareil. Je sais pas à quel. <rire> je sais pas à quel point j'aime ça. Wow, elle descente toi. Ça arrête jamais. C'est de nord on est dedans là Ouh a Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh Ouh On en bas. Bon. Ça fait que c'était notre deuxième descente de la Nelson Est. Avec mon ami en e-bike qui me poussait dans le cul en arrière. <rire> aïe, aïe Donc. il' lui déjà faite. C'était ma première fois. Alors. un bon petit challenge, j'essaie de le semer, donc euh, beaucoup plus rapide que moi. Lui, avec plusieurs descends dans le corps, euh... ça allait bien. Alors, on monte le Nelson Nord maintenant. Ah. Je vais vous skipper un petit peu de montée de Nelson Nord. On a quand même pour un petit bout euh, pour aller chercher la section de la rivière. Alors! On commence notre descente de la Nelson-Nord. Donc, petit segment de descente qui va tranquillement pas vite nous amener vers la rivière. On ne a pas parce qu'on est quand même assez avancé dans la journée. 4h45 le 5 septembre donc le soleil se couche Hop. un petit peu plus tôt. Nous avons fait 9 heures de l'été. Ça fait qu'on niaisera pas. faire l'automne plus frais un peu plus agréable en effet qui commence à tomber yep. Ça fait que la sonne nord est pour une piste très très technique pour la première partie. On a cette petite descente qui nous amène progressivement vers la section de la rivière. Yeah. La section signature qui est tout simplement magnifique. Juste m'insusciter si quoi cette petite arrivée là? Hop! C'est ma deuxième fois que je fais le Nelson Nord. Hop. Pour ça, la petite tête de mort. C'est possible de sauter ça solide. Donc on est très près de la section de la rivière. Je la vois d'ici. Donc, je vais vous le montrer un peu, mais euh, je ferai pas un <rire> une espèce de visite en détail euh, des points de vue comme la dernière fois. Comme je vous dis, on est un petit peu plus tard dans la journée. Oh, il y a du bois. Donc, ils vont pas faire quelque chose qui traverse. Wow. Exceptionnel. Bon. Un petit bain, un petit quelque chose, je ne sais pas. Là. Bon, Nelson Nord, la section de la rivière, donc la section signature. Alors la particularité de cette section-là, c'est que c'est du technique pas basse vitesse, que j'appelle du slow tech. Fait on gagne et on ne perd à peu près pas d'élévation. On reste à la hauteur de la rivière. Donc le fait que cette piste-là est noire, ça va être vraiment dû aux roches que je clique plus le temps mais les pédales dessus. Donc beaucoup d'obstacles de roches. Les builders ont fait un travail incroyable. Pour nous faire un tracé sur le bord de la rivière comme ça ici, c'est un bon défi à faire en tentant de jamais mettre le pied par terre. Pas trop difficile. On a quelques petites sections un euh, peu plus corsées euh, vers le milieu, vers la fin. On est, la, on est à la section la plus éloignée. Waouh! Oh, il y a des belles places que j'avais pas vu la première fois. Dans le l'homme. Nous sommes dans la place la plus éloignée de la Nelson Nord. Fait que, on touche du bois pour faire de flat-sit. Tout ce Qu'il faut pour réparer, mais ça serait juste tannant 17h le soir, <rire> début septembre. <rire> mais c'est une possibilité. On regarde ce qu'on fait. bout le panorama est beau. On ne peut pas avoir de chute. Parce que les secours sont loin. Et le cellulaire ne poigne pas ici. Et des chemins de 4 roues, très cool. qu'est-ce que les images disent à cette heure-ci du jour. Présentement, quand c'est ombragé dans la forêt, et que le soleil qui perce au travers des arbres comme ça, c'est là que c'est plus difficile d'avoir une belle image. Donc, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ah. Wow. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. pas, ça va bien. La petite sortie à Donc, euh, ma deuxième année, que je suis N N Nelson, pardon. La première fois j'avais fait Nord-Sud seulement. Là, on fait le Trifecta. Que C'est quelque chose que je vais essayer de faire au moins une fois par année. Ça reste quand même... un euh, une bonne sortie qui doit donner euh, de l'accueil jusqu'à temps la qu'on est revenu 31 km à ma connaissance donc avec la nouvelle montée et avec la nouvelle fin de la Nelson Nord que mon collègue Guillaume de Montanmar-Québec vous a montré et voilà, moi je viens de perdre la lumière qui est cachée derrière la montagne on va la revoir un petit peu plus tard dans le périple. On a à peu près à la moitié de la section de la rivière de fait. Ça va très bien là. Cette section plus tranquille ici. Ah. Puis euh, c'est ça, quand vous venez faire des Nelson, premièrement, il faut aller se. Sur s'enregistrer à l'accueil et dire un petit bonjour, bonjour, je ma passe. Pas la pause de registre, la bombe, pour va des rabais dans resto là j'ai ma passe. Mais euh, ouais c'est ça, allez s'enregistrer et euh, dire c'est quoi votre périple. Donc, si vous allez faire le Nelson, c'est bien de avertir la fille à l'accueil ou le garçon à l'accueil Je suis sûr que quelqu'un sait où est-ce que vous êtes. Donc... Euh, arrive puis reste une voiture dans le stationnement ou que si quelqu'un n'est pas revenu au moins ils ont une idée euh, où est ce que vous allez être ben, le petit north shore on va laisser faire Ah. quelle sortie Y'a yeah. petite section de montée ici avant de retourner à la rivière ouais, fait que si on avait un petit peu plus de technique. Donc, un peu plus de gros obstacles de roche à descendre, on va se watcher. A passé récemment, ils ont passé fouette. Bon, quand c'est dit, on va swatcher. C'est ça, ces petits descentes-là sont un petit peu plus piqués des verres. Il y a une option plus facile sur la gauche. I see. Wait, first time. Yes. Donc, c'est presque la fin pour la section de la rivière. On a un beau petit panorama ici à droite que vous m'avez vu rouler la dernière fois. Mais cette fois-ci, on ne va pas s'arrêter. On va profiter du fait qu'il nous reste un peu de lumière pour continuer notre périple. on vache à faire attention. Ah, j'ai manqué une petite pro chut. Voilà. Et voilà. C'est la fin de la section de la rivière. Cette pro là est quelque chose. <rire> Il y a une ligne à droite. Bah, ben, Je vais un peu la montée. Ça fait que, comme on fait une petite vidéo un peu plus long je vais vous montrer la petite montée technique ici dans les slabs je me demande que vous écoutez ça en hiver probablement en train de faire du rouleau de l'entraînement ou peut-être même de la mécanique ça fait j'ai aucune liste de vidéos là qui va durer combien de temps j'estime 45 minutes peut-être ça fait que Je vais vous en montrer un petit peu plus. Donc on a notre rivière en bas. Hey my god! Hey, c'est rough à monter! Mais ça, si vous écoutez mes vidéos, vous savez j'ai un gros bike là. J'ai un reckoning avec 170 de travers en avant et 160 en arrière. Puis c'est pas. C'est pas le bike qui est le meilleur anti-squat, à vrai dire il y en a même pas. Et euh, ceux qui font du cross-country, je sais que ça roule souvent une 30, même une 28 en avant. J'ai une 34 en avant. Donc, euh, 34 ovale mais 34 quand même. Donc oui, j'aime souffrir. Euh, Il me demande pourquoi j'ai une 34 en avant. C'est compliqué de passer mon bac de DH. puis quand je fais du DH avec une 32 en avant, je manque de pouvoir dans les, les places à pédaler. Si vous voulez. Mon bike park, surtout mon bike park. on va sur l'off, Même... En 52. Une cassette en arrière. Même sur la petite 10. Je manque un peu de... de torque. Hey, c'est rough. Il fallait que je passe à droite. Mais c'est off-camber. Ça, ça, on peut tomber là. Hey, c'est plus dur que je pensais cette montée-là. Je vous en montrerai pas beaucoup, finalement. <rire> Mais... Peut-être que dans un avenir approché, j'aurai un petit bike, je ne sais pas qu'est-ce qui sera annoncé ou décidé. au moment que vous allez écouter ces images-là, je vais d'avoir un autre bike, un petit, pour faire ce genre de piste-là. C'est C'est pour vrai. 170-160, c'est fun, mais c'est gros. Oh, ça c'est nouveau. Ok, c'est tout. piste tourne à gauche. Donc, elle n'est pas optionnelle, elle est obligatoire cette nouvelle section-là. magnifique ça. C'est ça qu'on aime. Bah, bon. alors, la nouvelle section de la Nelson Nord. Donc, au lieu de remonter vers... Euh, là, c'est une espèce de petit échangeur. Euh, avec la mousse, là, où du monde font des feux en motocross. Donc, au lieu de se diriger vers ça, on continue... Euh, ça semble aller vers l'est. Donc, afflant de colline. Ah, oh, un petit peu, t'es fatigué. Un petit peu, t'as peu près 20 km d'impact. La bière va être bonne. Bonne. Il faut savoir si on a des fans de micro dans la place. Si on a des fans de high Ou de sour. Qui ont été des buzz. Des quoi? 5-6 dernières années? Je suis qu'à sort des coachs. Pong un peu plus. Ah, wow. Ah, that's nice. Ils ont vers un beau petit point de vue euh, pour voir le cap dans la vallée. That's cool! Fait que.. Il euh, y a une section que je connais. C'est une section que j'avais tombé par hasard l'an passé. Que je vous avais montré dans une petite vidéo de la Nelson Sud. Euh, je sais pas c'est quoi, on le fera pas. Et puis, euh, j'avançais la théorie que c'était peut-être une Nelson West ou je sais pas. <rire> J'ai improvisé de de flash, je vous rappelle. Et pas longtemps après, on m'a dit qu'est-ce que c'était cette piste-là. Mais. Euh, Question d'embargo ou question de respect pour la vallée, j'en ai pas parlé publiquement. Ah, ouais. oh, that's cool. Parce que oui, j'aime ça vous montrer les images en exclusivité. Mais maintenant, bon, au moins pas cette année, je collabore avec la vallée. Et les autres centres de la région. Wow! Donc, question de respect pour chacun des centres. Lorsqu'on a le droit de faire un peu de peu, bon on le fait. Oh panorama! Wow! Euh, mais lorsque. Je sens dire qu'un embargo, si un, un centre quelconque, un centre X demande, ne de présentez pas d'image pour l'instant. On vous fera signe quand on sera prêt. Je trouve c'est important de respecter les vœux de chacun de ces centres là. Ils nous offrent des trails incroyables pour vrai. Et puis je sais pas si ça fait combien de temps que je du vélo de montagne. Je suis curieux de savoir que si vous m'avez dans les commentaires qu'on a beaucoup de vieux de la vieille que ça fait 10 ans qu'ils font du pack. Et si vous savez pas, moi j'ai arrêté longtemps. Ça fait 5 ans que j'ai recommencé. Mais pendant vrai 10 ans, je n'ai pas fait de vélo de montagne. Oh! sentier du moulin sort de ce corps. Nice! Oh, ils ont fait une petite lab ici à exploiter. That's cool! Les, les centres, pardon, nous ont tellement gâtés dans les dernières années. Ils ont eu une euh, explosion fulgurante. plaisir de faire un petit peu de publicité à ces centres-là, avec le channel, avec Freeway Québec. On arrive près de la rivière, juste ici. Oh, je les rattrape, eux autres. Ah, voilà, ils sont en train de monter ça. de retour. On a accès, juste ici. Ah, ah. Yeah. ah. merci beaucoup. tu pourras pas de stress non non allez y allez y, Il y a aucun problème ils sont pas loin en arrière merci Hop. donc toujours important de ne pas stresser les gens en avant je ne dirais jamais assez mais moi je roule avec ma copine qui est assez débutante c'est euh, des choses qu'on a à sur une base régulière. Des gens hyper impatients, des gens qui tentent de couper. Euh... Ah. Yes! Wow! <rire> Donc, si vous êtes plus rapide, ne jamais mettre les gens en avant de vous en danger. Ne jamais les forcer à se tasser jamais les mettre dans une position qui va euh, les mettre en danger. Parce que probablement, je ne dirais pas tout fait, mais probablement que si vous êtes plus rapide, vous avez peut-être un peu plus de technique. Donc, la personne en avant, un peu moins rapide, un peu moins de technique, euh, elle va peut-être moins bien réagir au, au stress avec quelqu'un à l'arrière que vous pourriez le faire, par exemple. Donc, s'il vous plaît, un immense respect pour nos personnes qui sont en apprentissage. Ça fait que là, on est rendu dans la Nelson Sud. Très belle section sur le bord de la rivière et très belle en passant. Très belle, elle a été entretenue récemment, j'imagine. Très belle. là. avec le le contre-jour oh j'ai manqué ma ligne j'ai envie de la dernière fois que j'ai fait monter oh! un petit t'es fatigué hein? Ah. Ça fait que, euh, je pense à ça, là. la section que j'avais vue la dernière fois qu'il y avait une main dans le bois, là, là. on n'a pas roulé dedans. On a vraiment pas roulé dedans. Eh bien. Ah. Ouais, fait que la Nelson Sud, la dernière de la trilogie de Nelson, c'est la plus accessible des trois. Donc, pour plusieurs raisons, vous n'avez pas énormément de dénivelé à monter pour venir la faire. Donc vous avez tout simplement à suivre le chemin d'accès pour les, les pick-up et compagnie. Hop. Et euh, Techniquement parlant, je dirais que c'est la plus facile. La Nelson Est sera une petite coche en haut. Et la Nelson Nord sera la, la plus difficile, je dirais, mais c'est vraiment à cause de la section de slow tech. Et voilà. C'est pas encore la fin du vidéo, on a des, euh, des petites sections qui vont nous rester sur la droite. En passant, en montant, en descendant, on a un petit point d'eau aussi qui est super agréable pour remplir les bouteilles. Donc, à droite ici, une petite section. Attention, on va chercher train. Ah. Okay, C'est ça, je au travail. J'ai fini à midi. Bon, je vais aller filmer euh, un petit d'itinéraire qui me restait à faire en pire 47, puis ça a fait... Hmm, Peut-être demain. En même temps que je vais avec la blonde. Pas facile de euh, marier. Avoir un channel de bike, et avoir une copine qui commence à faire du vélo, puis qui commence à aimer ça. Bonjour Amélie, ça va ma chère? Alors... Bon, euh, je laissais la blonde à la maison. Elle joue à l'ordinateur puis moi je vais faire du bike. À cette heure, j'ai acheté un bike. Puis là, ben, elle veut plus jouer à l'ordinateur. Elle veut faire du bike avec son jump parce qu'elle aime ça. Puis genre, ah oh il wow, y a plein de monde qui disent toujours bonjour dans les pistes. Puis là, elle compte de nombre de fans que je croise, puis c'est tout le Mais ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus complexe. Tenir un channel de bike. Je vais avoir à filmer plein de pistes incroyables des petites vidéos pour les centres que j'adore et euh, <rire> sortir la blonde puis lui montrer à faire du bois en même temps. Mais c'est le fun, c'est le fun faire du verrou de montagne avec sa copine, j'ai plus cute qui ressort, ça doit être la fatigue, d'habitude je garde ça caché. Ah. c'est si vous voyez de quoi sur la caméra mais moi je vois fuck en <rire> là contre jour ouais fait que c'est ça il reste des petites sections bonus de la nelson sud Toutes sections supplémentaires qui sont amusantes à faire mais pas obligatoires ça je vais le manquer Vous savez quoi La fin n'est pas si euh, exceptionnelle que ça. Qu'est-ce qu'on va faire On va arrêter sur la slab ici. On a le casque, on a la lunette. Alors, euh, mesdames et messieurs, c'était les Ron Nelson, la Est, la Sud. Pardon, la Est, la Nord et la Sud. J'espère que vous avez apprécié cet épisode plus long, cet épisode d'Explored de Et je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos de Flora Québec. I guess.